Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mac pour une nouvelle vidéo unboxing Après l'édition collector de The Last of Us Partie 2 que tu peux voir juste ici et après bah, la fameuse PS4 Pro en édition limitée, euh, là encore aux couleurs de The Last of Us Part 2 avec la manette très classe et la gravure sur la console que tu peux voir ici. Nouvelle unboxing avec cela, l'Artbook Collector. Donc à la base je ne devais pas le faire mais il m'a été pas mal demandé sur les réseaux sociaux parce que notamment voilà, ce n'est pas l'Artbook normal, c'est la, son édition collector qui est limitée. Alors si je dis pas de bêtises, c'est limité à 500 exemplaires, ce qui est euh, assez peu. Alors sur les chiffres, je ne suis pas tout à fait euh, certain, j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux, et il se trouve qu'elles ne sont pas numérotées malheureusement, mais en tout cas, euh, ils sont en précommande depuis le mois d'octobre 2019, et ils ont été très rapidement, en l'espace de moins de 24 heures, en rupture de stock, donc malheureusement pour ceux... qui qui n'ont pas la chance de pouvoir se procurer l'édition collector, je vous propose un très rapide euh, unboxing comme j'ai pu vous faire. Je vous préviens aussi euh, via cette vidéo que je vais bientôt sortir ma critique avec spoil. Euh, le test qui est déjà disponible depuis deux semaines avant la sortie du jeu, je ne dis pas de bêtises, euh, a été très bien reçu. Mais je vous avais dit que je vous ferai une vidéo euh, avec mes ressentis de vraiment ce qui m'a plu et plus autour du jeu avec spoiler. Ça va arriver dans les prochaines heures. Et si ça fait quelques jours qu'il n'y a pas de vidéo, c'est tout simplement parce que je ne je trouve pas un peu l'inspiration pour faire mes vidéos et comme j'ai pas envie de sortir des vidéos un peu à la va-vite eh ben, je prends un peu plus mon temps pour faire une analyse euh, du personnage d'Abby et euh, deux trois autres vidéos donc voilà c'est pour ça si euh, je ne sors pas parce que j'ai pas envie de faire des vidéos un peu on va dire euh, à la va-vite et justement, en fait, euh, surtout sur Dog Mag j'aime beaucoup rendre travailler des vidéos un peu narratives et elles sont très très bien reçues. D'ailleurs, un énorme merci puisque l'analyse la, la, sur euh, la fin de The Last of Us Partie 2 et le destin d'Eli a dépassé les 130 000 vues en une semaine. Euh, C'est complètement dingue pour une petite chaîne et on vient de passer les 14 000 abonnés. Alors un grand merci et promis, les autres vidéos analyses arriveront, on a pas mal de choses. Et même si vous, vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les faire en commentaire. Quoi qu'il en soit, petite analyse rapide De cet artbook collector Donc, euh, qu'est-ce qu'il a de spécial Et eh bien, vraiment, c'est exactement euh, Le même, c'est-à-dire que Vous n'allez pas avoir des, des, des pages supplémentaires. simplement Il est proposé, en fait, dans cette Boîte, dans cette box en carton Avec du euh, pelliculage Brillant, euh, laqué, c'est pas du, du mat, donc déjà c'est très très beau Donc voilà, le, le, le devant Donc comme d'habitude, je vous ferai une petite vidéo euh, Un peu plus poussée en fin d'unboxing pour ceux qui veulent le voir euh, Sous toutes ses coutures euh, Et à l'intérieur du coup Si on regarde nous avons Donc euh, cet artbook qui déjà euh, Dispose d'une D'une couverture différente L'artbook normal est blanc Avec une image d'Elie sur son cheval Lorsqu'elle arrive à Seattle Là bah, vous pouvez voir en fait c'est les fameux euh, Artworks très très classe qui avaient été Partagés en février Donc Ici, bah, Ellie, euh, sur la couverture de la boîte, comme vous pouvez le voir, c'est Ellie un peu apaisé qui joue de la guitare. Et sur la face de l'artbook, c'est Ellie, en fait, qui est euh, chassé par les séraphites. Donc là, pareil, c'est la continuité. Donc un artbook très classe. Je ne vais pas vous montrer l'intérieur parce que forcément, euh, là, vraiment, ça va vraiment... Tout retracer le jeu, il y a même en fait des scènes inédites que je vous en parlerai peut-être dans ma critique justement qui sont assez sympas donc pour éviter euh, de vous spoiler euh, potentiellement je vais éviter de vous montrer son contenu mais en tout cas le livre est très classe et la petite particularité de cette édition collector c'est que justement nous avons ceci. Qui est avec, donc pareil, euh, pelliculage laqué, brillant, très très classe. Et en fait, eh ben, c'est une lithographie en édition limitée. Euh, donc là, si je dis pas de bêtises, euh, c'est aussi potentiellement une scène inédite, puisque ça représente Dina et Ellie, qui sont en train de s'enfuir à cheval, suivies par une horde d'infectés. Et de tête comme ça, j'ai pas l'impression qu'on le découvre dans la partie 1 de Seattle, puisque. Et même pas en fait, ça risque d'être à Jackson encore dans la patrouille, mais en tout cas voilà. Euh, très très sympa cette euh, artbook, cette euh, ouais. lithographie même, euh, en édition limitée donc voilà, donc unboxing très rapide parce que bah, finalement il n'y a qu'un livre à vous présenter Mais voilà c'est vrai que la présentation est très sympa Comme tout ce qu'on a pu avoir autour de, des produits dérivés de The Last of Us Part 2 Donc malheureusement comme je le répète Tout est en, en rupture de stock pour cette édition euh, collector Cependant si tu es intéressé par l'édition simple de l'artbook Qui est vraiment par contre similaire hein, C'est à dire que le contenu est similaire Il n'y a juste pas bah, le, le packaging et la lithographie euh, Regarde dans la description de la vidéo Je te partagerai l'article qu'on a fait il y a pas mal de temps Pour pouvoir le commander sur la plupart des, des, des plateformes comme Amazon, eBay, et, enfin, peut-être pas eBay, mais Amazon, Fnac, etc. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite pour plein de nouvelles choses sur Naughty Dog Mag, que ce soit sur notre chaîne YouTube, mais également sur notre site et nos réseaux sociaux. Salut à toi Oh